Coucou YouTube Petite game, on a le droit qu'aux armes de Vanguard. Il y a un petit car à la mire qui fait son effet. On vous mettra la classe en description. Et pensez à vous abonner, liker, commenter. Bisous euh, Je vais faire un sous instant à Arsenal, juste en bas. Allez, c'est parti. Oh merde. Oh merde. Oh merde. C'est moi ou ils m'ont tous focus, là Il y a l'autre qui me tire dessus. Il me tire dessus. Et l'autre, il allait me tirer dessus aussi. Chien mort C'est pas grave Goulag On y retourne Les gars, pourquoi je viens de perdre de la vie Ma seule façon de survivre, peut-être, c'est de trouver un head glitch, ou bien de miser sur le fait qu'il avait qu'un chargeur. La première fois que je te vois te plaquer dans une fougère. La, la situation était un peu euh, désespérée. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, je me suis fait un petit carpestacle. C'est comme ça qu'il faut l'appeler en fait C'est le Car Vanguard Pestacle Il y a un mec là-haut C'est un mec des montagnes Il y a un mec dans les montagnes Il y a du monde là On a un, deux là Un là Là c'est un coup sûr à mourir si tu vas Dans cette zone Je l'ai mis légèrement Sur sa droite Alors qu'il se déplaçait Sur la gauche Donc il s'est dit Si je vais sur la droite Ça va être bon Mais c'était pas bon Je rappelle qu'il y avait Trois points dans cette zone Oh monsieur Kérosène il y avait 3 points dans cette zone les gars, donc ça veut dire qu'il reste forcément deux ennemis au moins. Et si je les vois pas, c'est pas qu'il y a personne, hein. c'est que les mecs se cachent. Donc on va rester bien attentif. Vous avez décidé du moment celui qui va jouer avec toi Pas encore, il m'a pas contacté. Ben, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait un modérateur plutôt le contact, Ce serait peut-être plus simple. Y'a un mec à la droite, non tiens Fada. Je te re de pas, tiens. Kobe ça me fait rire les Kobe. C'est anormalement fort sur ce jeu les, les grenades. t'es en train de t'enfuir là frérot Attends, pourquoi est-ce que ça vient de me paralyser J'ai sorti le schlass, les gars. Chosse à la grenade. Alors, on m'a envoyé trop de clips, tu vois. Je, je, je devais réagir. Est-ce que, au lieu de courir avec une dague, je prends un car à la mire Ou est-ce que j'achète un slash de drones Parce que j'espère trouver 800$ dollars sur la route. C'est mon chat. J'ai pris les couteaux les gars du coup, plutôt que, vu que j'ai une arme de distance, j'ai plus besoin des grenades vraiment. C'est bon, j'ai pris le car, du coup c'est mon car à la mire, il a une drôle de tête, il est un peu marrant je trouve. Ah, donc il y avait un ennemi juste à côté les gars. On prend la ligne, on prend la hauteur, on se souvient d'un élément qu'il y avait sur cette hauteur les gars. Un élément qui est, euh, comme qui dirait, dangereux. On fait ça. Et on met un petit flick shot, tranquille. Je viens de lui perforer le cerveau, frérot. Voilà comment on tue deux fantômes qui vous arrivent dessus, les gars. Le petit contre-para était sympa. Genre se. Prendre le temps de se tourner alors qu'on se fait tirer dessus. C'est cool. Oh putain, ça c'est moi. Je... Je cherche à mettre un rebond, frérot. Airshot le scope, Quickscope Airshot. Je, je lui ai proposé différents choix et on dirait que c'est ce qui lui convenait le plus. Est-ce qu'on voyait des lunettes de sniper les gars Vous voyez le pixel les gars Et je lui mets je me suis sans live. Chiant, j'ai le goût de mon gland tout sale. Oh, putain. Si ça pop pas vers le bas, je suis mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser que ça pop vers le bas. Ça vous va qu'on fasse un pari comme ça Moi, je pense, en vrai. Au vu de la zone, je mettrais bien une petite pièce sur le fait que ça se finisse en bas. En fait, je mise sur le fait que là, c'est très en bord de zone et que le jeu va préférer finir par là. Et que là, je suis quasiment en centre zone. Mais bon, dans 12 secondes, vous verrez que j'ai raison. Deux secondes zone de eh. bon on, est pas, on est pas bien la chat. Eh. On est pas bien. Alors du coup, on résume les possibilités. Alors il y a un mec là. Il peut y avoir des gens Le en bas. Traitement. Il peut y avoir des gens en haut et des gens au milieu. Mais au final, ce qu'il y a très peu. Quand je l'ai vu, lui, vous pensez qu'il est parti où Ah, je le vois, je vois un petit truc tout petit là, c'est vraiment de la merde ce que j'ai en train de regarder, j'ai envie de me percer les yeux. Faut pas que je le fasse. Est-ce que tu es dans ce petit endroit vallonné ou tu es ailleurs Ok. Donc la frappe elle vient de je sais pas où Oh on a entendu tirer à droite Il est trop mignon à me laisser mes couteaux lui à chaque fois Je sais pas pourquoi Quel bébé chat Euh ok Alors Oui je l'ai repéré chat c'est bon 3, 2, 1 Oh je me suis appliqué pourtant Je me demande même s'il était là 3, 2, 1. Allez, Mou... Appelle-moi Moufasa, enfoiré C'est un... Un... un peu euh, le Roi Lion, là, qu'on est en train de reproduire. Oh, putain Il m'a désingué euh, Moufasa. Bon, je vais quand même mettre la musique de fin. Parce que même s'il m'a désingué je pense gagner, les gars. On va pas se mentir. Chou à la décale Cho qui regarde Cho qui prend l'information sur Mufasa Mufasa qui est dans le gaz Elle est dure celle-là Elle est dure Elle est dure celle-ci aussi Et Chouachin qui... Oh là là, Shou qui évite le 3-6, nos cœurs peut-être Le culot le culot Oui messieurs dans Faut leur dire Vous étiez tous à chier C'est dit chat